Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous parler d'un problème moins fréquent que l'asiatique mais tout aussi douloureux et plus difficile à traiter, il s'agit de la choralgie, c'est-à-dire de la névralgie du nerf choral. Pourquoi je vous parle de choralgie aujourd'hui Tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai vu Madame Suzanne L qui il y a un mois est venue me voir avec une douleur chorale extrêmement violente, euh, survenue, sans effort particulier. Et en fait, eh bien euh, je lui ai posé la question, avez-vous eu un accident, une chute, un choc, un effort Absolument rien. Et euh, donc je, je l'ai traité et j'ai trouvé, euh, comme tout osteopathe euh, qui se respecte, j'ai fait une inspection complète et j'ai trouvé un blocage au niveau de la deuxième et troisième vertèbre lombaire euh, et donc euh, j'ai réussi à débloquer la situation, j'ai fait tous les tests euh, auparavant bien sûr, donc c'était vraiment un signe de chirurgie, mais il n'y avait pas de paralysie, et euh, je la revois aujourd'hui avec une amélioration vraiment notable, elle me dit, vous savez, je me souviens de que la question que vous m'avez posée il y a un mois, euh, je vous ai dit que j'avais pas eu d'accident, mais en fait, j'ai eu un accident il y a 7 ans, et il y a 7 ans en fait, euh, je sortais d'une crêperie, j'étais en, en vacances à, à, à Noirmoutier, et je sortais d'une crêperie, et je me suis buté dans une marche, et je me suis étalé euh, de, de tout mon long, et violemment, euh, sur les chaises. Et, et j'ai très très mal dans le dos, et après j'ai eu un bleu, exactement à l'endroit où vous me dites, là, au niveau de, ben, de, des vertèbres euh, euh, d'où sort, sort le nerf, nerf coral. Et ce bleu est resté pendant des semaines et des semaines. Et donc, j'en ai parlé à mon médecin, il n'a pas estimé nécessaire de faire des radios, et puis les choses se sont tassées, et on les a oubliées. Et 7 ans après, suite à une fatigue ou un coup de froid, eh bien, ça s'est révélé. Et pourquoi ça s'est révélé Parce que. Ce blocage de l'époque, donc s'il y avait un hématome, c'est qu'il y a une rupture de fibres, à quel niveau Au niveau musculaire, au niveau ligamentaire, au niveau osseux, au même au niveau d'une petite articulaire, d'une transverse par exemple, on ne sait pas, puisqu'il n'y a pas eu de radio. Et euh, donc je n'ai pas estimé nécessaire de faire des radios dans le cas présent, dans la mesure où il y a une amélioration, mais si on fait des radios, on va trouver à ce niveau des images d'arthrose de, de, au stade 2 ou 3. Parce que depuis cet accident, eh bien, comme ça n'a jamais été traité puisqu'il n'a pas une infestation, l'arthrose petit à petit s'est installée. Et je suis persuadé qu'on va trouver un pincement et une ébauche ostéophytique. Et en fait, cette ébauche ostéophytique a fait que, à suite à un faux mouvement et un coup de froid, eh bien, la névralgie s'est développé. Alors, qu'est-ce que c'est que la névralgie chorale Eh bien, c'est une irritation euh, du nerf choral. Alors, bien sûr, il y a des maladies qui peuvent euh, provoquer une névralgie chorale, mais euh, on, on suppose que euh, ce problème a été éliminé. La choralgie, dans la plupart des cas, est d'origine mécanique. Donc, ça donne une douleur devant la cuisse, à l'intérieur de la cuisse, elle peut accompagner une sciatique, elle peut faire penser à une douleur d'arthrose de la hanche ou d'arthrose du genou, mais en fait, euh, il faut d'abord penser à la névragie devant une douleur du genou, surtout s'il n'y a pas de trouble euh, de la mobilité du genou ou de la hanche. Donc très souvent, j'ai des problèmes de personnes qui viennent me voir pour un, une douleur de hanche avec un début d'arthrose de hanche et en fait la douleur qu'elles ressentent à l'intérieur de la cuisse est une douleur chorale venant du chorale ou du psoas bref en fait il faut toujours penser à traiter la mécanique donc si vous avez une douleur du genou ou une douleur de hanche il faut bien sûr s'occuper, voir s'il y a une arthrose, s'il y a une arthrose du genou ou de la hanche, mais également penser au nerf coral, donc faire aussi des clichés de la colonne vertébrale, face, profil, trois quarts, et ne pas faire que la hanche. Et éviter euh, de perdre une hanche si la douleur ne vient pas de la hanche, parce que vous pouvez avoir une arthrose de hanche totalement indolente. Moi j'ai des personnes qui ont des arthroses de hanche relativement évoluées, et qui marchent normalement. Hein. Mais elles marchent moins longtemps. Quand elles forcent trop, elles ont des douleurs qui s'installent. Mais il reste quand même une certaine épaisseur des cartilages, une mobilité suffisante pour mener nos vies normales. Voilà. Donc ce message, c'était pour dire si vous avez des douleurs à l'intérieur du genou, euh, ça peut être le choral. Et donc, eh bien, il faut, dans ces cas-là, euh, si la douleur est très importante, et faites des radios, euh, c'est toujours préférable, sinon voyez un ostéopathe qui peut apporter une solution rapide et si elle n'est pas rapide et eh bien vous pourrez aller plus loin. De toute manière, dans tous les cas, il faut absolument qu'il y ait une collaboration entre le médecin traitant et l'ostéopathe. C'est ça la santé durable, c'est la collaboration de toutes les professions de santé sans problème de concurrence ou de rivalité, et ceci uniquement pour l'intérêt du patient et l'intérêt général. Voilà, si cette petite vidéo vous a intéressé, eh bien, euh, mettez j'aime, je vous remercie par avance, ça améliore mon référencement. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous, et surtout, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et ben, dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et portez-vous bien